Bonjour à toutes et à tous Incroyable une vidéo sur cette chaîne Ça va hein, la dernière a pas tout à fait six mois, le rythme est vraiment raisonnable Plus sérieusement, j'ai fait pas mal de vidéos entre temps mais pour d'autres chaînes que la mienne. Je vous mets une liste dans la description si ça vous intéresse. Dans le lot, il y avait une mini-conférence pour les journées Innovation Santé 2021 organisée par la Cité des Sciences début avril. J'y ai parlé d'un sujet que je trouve fascinant et ma première tentative d'enregistrement durait une vingtaine de minutes alors que mon intervention devait en faire 8 maximum. Du coup, j'avais mis ces premiers rushs de côté. Mais c'est quand même dommage de garder ça au fond d'un disque dur. J'ai récupéré ces prises, je les ai retravaillées un peu pour essayer de rendre ça un poil plus dynamique qu'une conférence classique et pouf, ça fait presque un vlog. Bon, ça reste un enregistrement pensé pour une conférence à la base. Le ton et le rythme ne sont pas les mêmes que dans les vlogs habituels et c'est vraiment improvisé à partir de notes pas du tout rédigées. À votre place, je mettrai cette vidéo en vitesse x1,5 voire x2 et je l'écouterai comme un podcast. Mais c'est vous qui voyez Bref, voici un épisode imprévu sur une innovation thérapeutique dont à mon avis on n'a pas fini d'entendre parler dans les décennies qui arrivent alors que son concept a plus d'un siècle. Comment peut-on soigner avec des virus Il est vrai qu'en général, on associe la notion de virus à la notion de maladie Mais en réalité, les virus ne sont pas les seuls à pouvoir nous rendre malades Loin de là Bactéries, champignons, autres parasites Un certain nombre d'organismes peuvent créer des maladies Or, des virus infectent aussi ces organismes Et même d'autres virus en fait Selon le principe qui dit que les ennemis de mes ennemis sont mes amis un type de virus est particulièrement intéressant Les virus qui infectent les bactéries Je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails historiques de leur découverte car il y a une certaine controverse sur la paternité de cette grande avancée Mais il fallait quand même que je vous parle au moins d'un personnage clé Félix Derrel, Un Français sans aucune formation scientifique qui est devenu microbiologiste et a parcouru la Terre pour faire de la microbiologie un petit peu partout si un jour vous avez l'occasion de trouver sa biographie, je vous invite à la lire, ça vaut vraiment le détour. Pendant la Première Guerre mondiale, Félix derrel avait été mobilisé pour travailler à l'Institut Pasteur et il s'est notamment retrouvé à étudier une épidémie de dysenterie, une maladie causée par une bactérie. En 1917, il a publié des résultats qui décrivaient des microbes capables de faire disparaître les bactéries causant la dysenterie qu'il cultivait en laboratoire. Il n'avait aucune idée de la nature des microbes en question mais il a décidé de les appeler « bactériophages » littéralement « mangeurs de bactéries » Il n'avait pas du tout utilisé le mot « virus » à l'époque et aujourd'hui on désigne souvent ces bactériophages sous l'appellation de « phages » tout court Pour remettre un peu de contexte les premiers travaux de virologie remontent seulement à la fin du XIXe siècle et les premiers vrais travaux de bactériologie ayant décrit les bactéries N'ont que quelques décennies de plus il date des années 1860 Ainsi en 1917 quand Félix d'Hérelle découvre les bactériophages il y a encore des débats sur la nature voire même sur l'existence des virus et de fait il y a encore beaucoup de limites technologiques puisqu'on n'a par exemple pas de microscope permettant de voir les virus Peu importe si Félix d'Hérelle est vraiment le premier scientifique à avoir découvert des bactériophages un de ses apports indiscutables et qu'il est le premier à avoir perçu leur intérêt thérapeutique En effet, Derrel a travaillé sur des bactéries dangereuses pour l'humain celles causant la dysenterie, celles causant la fièvre typhoïde mais aussi sur des bactéries pathogènes pour les animaux C'est peut-être pour cela qu'il a d'emblée envisagé les bactériophages comme un moyen de traiter des maladies causées par les bactéries Un nouveau traitement donc qu'il a baptisé la phagothérapie littéralement le soin par les phages si on fait un petit saut dans le temps, voilà la première image d'un bactériophage publié en 1941 quelques années après la découverte de Derel donc Et vous constatez que même si c'était les premières images et qu'elles étaient révolutionnaires leur qualité est encore un peu limite Voici ce qu'on peut aujourd'hui obtenir en microscopie Vous voyez sur cette image un bactériophage qui fait environ 200 nanomètres de long c'est-à-dire qu'on peut en faire rentrer à peu près 5000 dans un seul petit millimètre En pratique, ces virus vont se fixer à la surface des bactéries Ils y injectent leur matériel génétique et les transforment en usines à faire de nouveaux virus Une fois que les bactéries sont suffisamment remplies de virus, elles finissent par exploser Et libèrent les bactériophages qui vont ainsi pouvoir aller infecter une nouvelle bactérie, etc, etc comme la plupart des virus, les bactériophages sont assez spécifiques Un phage n'infecte que certaines bactéries Il y a même des phages qui ne détruisent pas forcément rapidement les bactéries qu'ils infectent C'est un mode de multiplication qu'on appelle la lysogénie, dont on ne va pas parler aujourd'hui Mais on pourra y revenir si vous avez des questions rêves ne savait évidemment pas tout ça dans les années 1910 Mais dès sa découverte des phages, comme je vous le disais Il les a utilisés pour soigner des humains et des animaux pour cela, il s'est retrouvé à se déplacer dans de nombreux pays notamment l'Indochine, l'Égypte ou l'Inde En effet, il y a eu très rapidement un engouement international pour la phagothérapie dans les années 1920 Il faut se remettre dans le contexte de l'époque On n'avait aucun moyen de guérir les maladies causées par des bactéries et ces maladies faisaient énormément de morts Les bactériophages étaient la première solution relativement efficace il y a donc eu une commercialisation de traitements à base de bactériophages à large échelle, dès les années 1930 Cependant, sur le plan scientifique, il y avait encore beaucoup de débats La nature des phages était mal comprise Ce qui faisait que les traitements étaient faits un petit peu à l'aveugle Sans forcément cibler la bonne bactérie avec le bon bactériophage Et leur efficacité était très variable Mais c'était mieux que rien, donc largement utilisé et puis, en 1929, les choses ont commencé à un petit peu changer avec une découverte faite par Alexander Fleming, un chercheur anglais qui a identifié une substance produite par un champignon capable de détruire les bactéries Vous la connaissez forcément, c'est ce qu'on appelle la pénicilline puisqu'elle était produite par un champignon du nom de Penicillium notatum En fait, cette découverte n'a pas vraiment fait beaucoup de bruit en 1929 il a fallu attendre une dizaine d'années pour que la pénicilline soit effectivement purifiée et que d'autres molécules aux mêmes propriétés antibactériennes soient découvertes À la fin des années 1930 donc, ont été lancés de gros travaux sur ce qu'on appelle désormais les antibiotiques Ces travaux ont pris de l'essor notamment dans les années 40 en Angleterre en pleine seconde guerre mondiale donc et ces recherches étaient difficiles à mener en Europe des laboratoires américains ont été sollicités par les chercheurs anglais et la recherche sur les antibiotiques s'est progressivement déplacée de l'Angleterre aux états unis Alors que la phagothérapie avait été mondiale dans les années 1920-1930 les antibiotiques ont surtout été développés dans ce qui allait devenir le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide Même si la phagothérapie n'y a pas complètement disparu elle a été globalement effacée A l'inverse les bactériophages ont été très utilisés dans les pays soviétiques qui n'avaient pas accès aux antibiotiques notamment en Géorgie où a été créé un institut du bactériophage dans la ville de Bzilisi, avec la contribution de Félix Derel dans les années 1930 Cet institut porte aujourd'hui le nom de Georges Eliaba un ancien collaborateur de Félix Derel qui a été tué pendant les purges staliniennes C'est aujourd'hui un centre qui fait référence à l'échelle mondiale dans le domaine de la phagothérapie et son nom rappelle bien que dans ce cas-là, l'histoire des sciences est intimement liée à l'histoire tout court Si on revient un petit peu plus en détail sur le fonctionnement des antibiotiques ce sont en gros des bulldozers moléculaires Ils sont peu chers, très efficaces contre les bactéries en général inutiles d'identifier précisément celles qui causent la maladie et ils sont pratiques à produire, à stocker et à administrer les antibiotiques ont eu un énorme effet sur l'impact des maladies infectieuses au cours du XXe siècle En 1906, les maladies infectieuses étaient responsables d'un décès sur 5 en France et elles représentaient moins de un décès sur 50 en 1990 Un recul énorme qu'on doit aux antibiotiques et aux vaccins Mais vous avez sans doute déjà entendu le fameux slogan Les antibiotiques, c'est pas automatique c'est dû au fait que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques Plus on les confronte à ces molécules, plus elles évoluent pour réussir à les contrecarrer Et ce n'est pas juste un problème théorique de laboratoire C'est quelque chose de très concret Aujourd'hui, les bactéries résistantes aux antibiotiques sont d'ores et déjà responsables de plusieurs centaines de milliers de morts par an dans le monde Et on estime qu'en 2050, elles seront responsables de 10 millions de décès par an on a vécu une phase jusqu'au début du XXe siècle où les bactéries étaient responsables de maladies mortelles sans qu'on ne puisse rien y faire L'arrivée des bactériophages puis des antibiotiques a changé la donne pour rendre les maladies bactériennes presque anecdotiques en tout cas dans une partie du monde Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase où les bactéries redeviennent un problème de santé publique Pour lutter contre elles, on a donc besoin de nouveaux outils Et le mot nouveau est peut-être un peu mal choisi puisqu'on retourne notamment aux bactériophages pour la phagothérapie qui remonte quand même en termes de concept à l'année 1917 Je vous disais que les antibiotiques sont plus ou moins des bulldozers moléculaires à l'inverse, les bactériophages sont plutôt des missiles de précision Ils permettent de ne tuer que certaines bactéries ce qui est désormais un avantage puisqu'on sait qu'il y a dans nos organismes de nombreuses bactéries qui contribuent à notre bonne santé c'est ce qu'on appelle le microbiote si vous voulez en savoir plus sur le microbiote, voici deux conseils lecture. Le charme discret de l'intestin, de Julia Enders, est hyper accessible et très divertissant mais se concentre surtout sur l'intestin. Ces microbes qui nous veulent du bien, de Geneviève et Riharno, est moins vulgarisé mais fait le point sur les dernières données disponibles concernant nos différents microbiotes. Celui de l'intestin mais aussi ceux de la bouche et de la peau, entre autres. Lorsqu'on prend des antibiotiques, on détruit brutalement toutes les bactéries et on abîme ce microbiote Avec les bactériophages, il est théoriquement possible de bien viser au départ pour ne tuer que les bactéries pathogènes en le laissant tranquille le reste du microbiote Le problème, c'est que pour bien viser, il faut d'abord identifier sa cible Et ça explique sans doute une partie des échecs du début du XXe siècle en phagothérapie Un certain nombre de progrès ont été faits depuis il y a d'autres avantages à l'utilisation des bactériophages par rapport aux antibiotiques Un d'entre eux est que les bactériophages se multiplient spontanément au niveau du site d'infection tant qu'il y a des bactéries C'est le principe même de ces virus Parasiter les bactéries pour faire de nouveaux bactériophages Ils se concentrent donc spontanément à l'endroit où c'est nécessaire pour lutter contre l'infection bactérienne Enfin, les bactériophages sont eux-mêmes des organismes qui évoluent et cette évolution peut contrecarrer celle des bactéries pour les empêcher de devenir résistantes à ce type de traitement La phagothérapie est donc très intéressante mais ce n'est pas pour autant une solution miracle La première raison à cela, c'est que nos connaissances sont encore limitées En réalité, certains phages sont très bien connus mais pas tous les phages dans leur globalité puisqu'il en existe une quantité énorme qui sont très différents les uns des autres Or, pour bien viser, non seulement il faut bien connaître les bactéries et là-dessus, nous n'avons plus de problème sur le plan scientifique Mais il faut aussi pouvoir choisir le bon missile Pour cela, il faut donc répertorier de nombreux bactériophages différents dans lesquels aller piocher pour trouver celui qui correspond à la bactérie infectant un patient Ces lots de bactériophages sont ce qu'on appelle des banques de bactériophages Et il faut que celles-ci soient bien caractérisées qu'on sache quelle bactérie peut tuer chaque phage pour pouvoir les utiliser Il y a plusieurs banques de ce type aujourd'hui mais elles sont encore en construction et ne contiennent pas assez de phages pour lutter contre toutes les infections bactériennes auxquelles nous sommes confrontés Une de ces banques est d'ailleurs à l'Institut Eliava dont je vous parlais tout à l'heure C'est vraisemblablement une des plus grosses banques mondiales parce qu'elle a été alimentée par toute l'URSS pendant plusieurs décennies Mais lorsque des patients s'y présentent pour être traités il faut encore caractériser au cas par cas pour chaque patient quel bactériophage peut contrecarrer la bactérie problématique Une autre limite technique et que nos organismes sont des vrais écosystèmes microbiens dans lesquels cohabitent un certain nombre de bactéries et un certain nombre de bactériophages Ajouter des bactériophages vient donc perturber le fonctionnement de cet écosystème dont on comprend encore aujourd'hui assez mal les dynamiques On ne sait donc pas quelles peuvent être les conséquences sur le plan microbien et cela explique sans doute une partie des échecs des phagothérapies Au-delà de ces limites techniques, il y a également un certain nombre de limites légales vis-à-vis -vis de l'utilisation des bactériophages comme traitement En effet, aujourd'hui, les phages sont considérés comme des médicaments ce qui est un statut bien particulier sur le plan pharmacologique Les médicaments, donc les bactériophages ont en France et en Europe et dans un certain nombre de pays un haut standard de qualité technique de production En fait, aujourd'hui, en France, il n'y a qu'une seule biotech qui produit des bactériophages de qualité suffisante pour être utilisés en termes de traitement en fait, il y en a une pour les humains et une autre qui produit des bactériophages susceptibles d'être utilisés en santé animale Ça, c'est un premier problème Le second, c'est celui de la quantification En effet, quand on met un médicament dans un organisme celui-ci est progressivement dégradé et disparaît Pour les phages, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe puisqu'ils peuvent se multiplier dans l'organisme de la personne que vous avez traitée. La pharmacocinétique, c'est-à-dire la vitesse de disparition des bactériophages n'a donc rien à voir avec celle des médicaments et cela complique un petit peu la réglementation de leur utilisation Enfin, puisque les bactériophages sont considérés comme des médicaments nous avons besoin d'essais cliniques réalisés dans les règles de l'art pour évaluer leur efficacité et autoriser leur utilisation ce qui est loin d'être évident pour des traitements qui sont censés être utilisés de façon personnalisée au cas par cas Voilà pour les contraintes théoriques Maintenant, en pratique, où en sommes-nous aujourd'hui En dehors de pays comme la Géorgie où les bactériophages sont encore régulièrement utilisés en termes de traitement on entend surtout parler de cas particuliers auxquels on donne de la visibilité médiatique Un cas particulièrement éloquent est celui de Stéphanie Strasdy ou plus exactement de son mari Thomas Patterson qui a été contaminé en 2015 en Égypte par une bactérie résistante aux antibiotiques Stéphanie Strasdi et Thomas Patterson sont tous deux chercheurs à l'université de Californie et Stéphanie Strasdy est une épidémiologiste un métier que maintenant tout le monde commence à peu près à connaître Lorsque son mari a été rapatrié aux états unis avec une infection par une bactérie résistante aux antibiotiques elle a mobilisé un certain nombre de chercheurs et elle a réussi à obtenir une autorisation exceptionnelle d'utilisation de la phagothérapie Je vous passe le détail, tout ne s'est pas passé comme prévu et n'a pas marché du premier coup mais les bactériophages ont permis de guérir son mari et aujourd'hui Stéphanie Strasdi est co-directrice du premier centre de recherche en phagothérapie des états unis C'est donc un cas particulier qui a abouti à la création d'un institut de recherche pour développer aux états unis une nouvelle approche thérapeutique Il y a aujourd'hui un certain nombre de cas cliniques publiés et décrits dans la littérature scientifique de traitement par des bactériophages mais ça se compte en dizaines et chaque cas est vraiment particulier En France, la phagothérapie est utilisée dans certains hôpitaux notamment les hospices civils de Lyon qui s'intéressent principalement à des patients avec des problèmes ostéo-articulaires mais son usage est toujours réservé à des patients pour qui c'est une des dernières options envisageables En gros, tout ce que je vous décris là ça correspond à une utilisation qu'on pourrait considérer comme de la thérapie sur mesure par opposition à ce qu'on pourrait appeler de la thérapie prêt-à-porter où on pourrait avoir des cocktails, des mélanges de bactériophages génériques à distribuer assez largement aux personnes atteintes d'une pathologie donnée Pour pouvoir faire cela et identifier ces modèles de phages prêts à porter on a évidemment besoin d'essais cliniques effectués dans les règles de l'art c'est-à-dire randomisés, en double aveugle, contre placebo ou traitement de référence Et en fait ces essais commencent tout juste à être vraiment développés cela remonte en gros aux années 2010 Avant cela, il y en avait très très peu Aujourd'hui, les bactériophages ont été utilisés contre des otites chroniques les diarrhées des jeunes enfants ou des complications de plaies de patients brûlés dans l'essai Fagoburn dont les résultats ont été publiés en 2018 Parmi tous ces essais, aucun n'a donné de résultats révolutionnaires et n'a permis de montrer une énorme efficacité des bactériophages En fait, ils ont à peu près tous été compliqués par des problèmes techniques comme un problème de dosage des bactériophages ou le fait que les virus n'étaient pas forcément adaptés aux bactéries de la plupart des patients inclus dans l'essai clinique Ceci dit, ils n'ont pas servi à rien pour autant Ils ont quand même posé des preuves de concept qu'on pouvait tester efficacement et dans les règles de l'art l'efficacité thérapeutique des bactériophages et ils ont permis de confirmer la non-dangerosité de ces virus pour le traitement des maladies humaines ce qui n'est pas rien ils ont également contribué à développer de grosses coordinations publiques-privées en faisant travailler ensemble différents types d'acteurs pour avancer au mieux possible les connaissances concernant la phagothérapie Au-delà de l'utilisation directe des bactériophages ceci donne une autre piste prometteuse pour lutter contre les infections bactériennes En effet, lorsqu'ils les infectent les bactériophages utilisent des molécules qui permettent de détruire les bactéries Notamment les lysines qu'ils produisent au moment de la destruction de la bactérie permettant de libérer les nouveaux virus Ces molécules pourraient être utilisées telles qu'elles Non pas des phages entiers mais vraiment juste les molécules qu'ils produisent comme traitement antibactérien Et un certain nombre de travaux de recherche sont menés dans ce sens Pour résumer, la phagothérapie n'est pas une révolution qui va remplacer tous les traitements préexistants ce sont des traitements qui sont plutôt difficiles à généraliser, qu'il faut personnaliser pour chaque patient Pour pouvoir les personnaliser, il faut avoir répertorié un certain nombre de bactériophages suffisant pour avoir de quoi lutter contre toutes les bactéries, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Et ces virus seraient de toute façon inutiles dans certains cas comme les bactéries qui se multiplient à l'intérieur des cellules humaines où les bactériophages ne peuvent pas accéder Cependant, il reste un complément très intéressant de notre arsenal thérapeutique actuel en réalité, les cas particuliers de patients ayant été traités avec des bactériophages ont rarement été traités uniquement avec des bactériophages Ceux-ci sont combinés avec des molécules antibiotiques ou d'autres thérapies Il y a donc également des recherches à mener pour savoir comment combiner au mieux ces phages avec l'existant à la fois en termes de quantité de traitement, de temporalité et d'organisation médicale de tout ça Il n'empêche qu'alors que les bactéries redeviennent un problème de santé publique qui va s'amplifier dans les décennies qui arrivent les bactériophages restent un outil thérapeutique important et on a désormais aujourd'hui les connaissances en biologie moléculaire et les outils pour tester leur efficacité et les utiliser au mieux Bref, c'est encore relativement expérimental mais ça avait sa place dans ces journées de l'innovation thérapeutique parce qu'à mon avis, on n'a pas fini d'en entendre parler Bravo d'avoir tenu jusqu'à la fin de cette vidéo Si le sujet vous a intéressé, sachez que ça fait partie des choses dont je parle dans la folle histoire des virus donc il est possible que le reste du livre vous plaise aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Je ne m'avance pas sur la date mais promis, ça devrait être dans moins de 6 mois